Et salut tout le monde c'est Teridil. ce 13 juin à 19h aura lieu la conférence de l'E3 de Microsoft et il va bien entendu y avoir du Halo Infinite et comme chaque année on vous a concocté une petite vidéo, enfin une petite vidéo, une grosse vidéo récap pour faire le point sur ce que l'on sait et ce à quoi on peut s'attendre. Alors contrairement aux années précédentes, je ne vais pas vous faire un listing exhaustif de tout ce que l'on sait sur le jeu, il y a beaucoup d'informations superflues, alors on va aller à l'essentiel catégorie par catégorie. Par ailleurs je remercie Alcorac, notre rédac chef, qui m'a aidé à préparer cette vidéo et qui n'a pas pu y participer puisqu'il a eu la très bonne idée de tomber malade, voilà. Alors on va commencer par les infos de la campagne puisque c'est sans doute la partie où on a le moins d'infos finalement On va enchaîner sur les éléments de RPG, sur les divers véhicules et armes que l'on connaît On va glisser vers le gameplay pour terminer sur le multijoueur Et enfin on va terminer sur qu'est-ce qu'on peut bien s'attendre à voir à cette conférence Alors on reprend depuis le début, le jeu se passe en 2560, ce qui est un an et demi après Halo 5 et un an après la campagne principale de Halo Wars 2 en sachant que après la campagne principale d'All Wars 2, il y a les événements de Opération Spearbreaker, de Awakening the Nightmare et aussi du livre Shadows of Reach qui viennent s'intercaler. Le joueur évoluera dans un monde semi ouvert, c'est à dire qu'il ne sera pas ouvert dès le début du jeu, mais que c'est en progressant dans la campagne qu'il s'ouvrira petit à petit, en donnant la possibilité de revenir sur ses pas si on le souhaite par exemple. Il offrira une grande liberté d'action sur euh, l'approche des situations. Par exemple, les groupes d'ennemis ne seront pas générés de la même manière en fonction de l'équipement ou du véhicule que vous avez. Par exemple, si vous êtes à pied, vous n'aurez pas les mêmes ennemis que si vous arrivez en char ou en wasp. Par ailleurs, le jeu intégrera aussi un cycle jour-nuit qui influera là aussi sur l'activité ennemie. Vous pourrez avoir la nuit, des patrouilles avec des lumières et des grunts qui dorment, et le jour, euh, une situation qui est totalement différente. Dans Halo Infinite, vous aurez des objectifs principaux et secondaires à réaliser en campagne. Parfois, vous pourrez réaliser les objectifs principaux dans l'ordre que vous voulez, et vous êtes libre de ne pas réaliser les objectifs secondaires. Mais si vous ne les réalisez pas, vous n'aurez pas la récompense qu'il y a à la clé, et peut-être que ça influera aussi sur les objectifs principaux. Par exemple, libérer un groupe de Marines. Si vous ne le faites pas, ils ne pourront pas vous aider, et la mission principale sera plus dure. C'est l'une des possibilités que pourrait offrir une mission secondaire, a priori. Il a aussi été confirmé la présence de collectibles, bien que nous ne sachions pas exactement ce que ça sera, des terminaux ou des journaux, par exemple. Et enfin, il y aura des boss en campagne que l'on pourra affronter. Nous avons eu trois chefs bruts confirmés en tant que mini-boss en campagne. Il y avait le premier qui était un élite, Jega Erdomné. Plus récemment, il y en a eu deux autres qui sont Hyperius et Tovarus. Alors enchaînons maintenant sur les éléments de RPG, nous avions vu l'an dernier à la démo du XGS qu'il y avait une carte avec des objectifs principaux et secondaires à réaliser, mais aussi qu'il y avait un onglet équipement, et à ce sujet il a été précisé qu'il euh, y aura de l'amélioration d'équipement qui sera possible, mais on ne sait pas dans quelle mesure, on parle là d'équipement et pas de personnalisation d'armes. A ce sujet, la campagne disposera de variantes d'armes qui seront uniques et on pourra gérer ces armes, ces équipements à certains endroits prédéfinis en campagne. De plus, certaines zones ou défis ne seront accessibles qu'après avoir progressé dans le jeu. Alors voilà tout ce que l'on sait des éléments de RPG. Euh, contrairement à ce à quoi certaines personnes s'attendaient, on voit que c'est quand même extrêmement limité. On ne parle pas de mécanique de RPG très poussée à la Skyrim comme vous pouvez le voir. Alors enchaînons sur les véhicules et les armes, donc parmi les véhicules que l'on connaît déjà, il y a le Warthog Mitrailleuse, le Scorpion, le Wasp, le Banshee et l'Apparition. Il y a aussi de nouveaux véhicules qui ont été annoncés, à savoir le Skiff, mais on ne peut pas conduire ces véhicules là, ça a été annoncé. Il y a aussi de fortes présomptions sur le fait que le chopper soit de retour euh, aussi. Il y a peu, on nous annonçait un nouveau véhicule, le Razorback, qui est une sorte de Warthog passager blindé, un peu plus gros qu'un Warthog, et il a été fait mention d'un véhicule intermédiaire entre un Warthog et un Scorpion dans un Inside Infinite, mais on n'a pas plus de détails que ça. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition avec les véhicules. Il y a un système de localisation des dégâts qui va être ajouté, alors par exemple si un Warthog prend trop de dégâts dans la roue, et ben le pneu va être crevé et du coup la maniabilité va être moins bonne. Dans la démo du XGS de l'an dernier, on pouvait l'entreapercevoir même si euh, la personne ne conduisait pas suffisamment longtemps pour qu'on se rende compte de l'impact sur la conduite. Alors venons-en aux armes, le fusil d'assaut est de retour, le BR lui aussi. Nous avons pu apercevoir l'Hydra qui bénéficie d'un nouveau design. Nous avons pu voir le Spunker ou encore le sniper humain. Du côté des Covenants, le Needler, l'épée Energy ou encore le pistolet à plasma sont de retour. Concernant les nouvelles armes, on peut lister le Sidekick qui est le remplaçant du Magnum et qui s'apparente beaucoup à un Magnum Halo 2 qui a d'ailleurs été euh, redesigned depuis le XGS de l'an dernier. Il y a aussi le VK-78 Commando ou encore le Bulldog chez l'UNSC. Et chez les Parias, on va retrouver le Mangler, le Ravager, le Scrap Cannon ou encore la Pulse Carabine. Alors ça c'est pour les armes qui sont vraiment confirmées, mais on a pu en voir d'autres par le biais de produits dérivés ou qui ont été énoncés dans des Inside Infinite, à savoir le Shock Rifle, le Skiware ou encore le Stalker Rifle. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour des armes, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est possible que j'en ai oublié quelques-unes. Alors il est temps de passer au gameplay et on peut commencer par les Spartan abilities et celles qui sont confirmées à savoir l'escalade, la glissade et le sprint. Il n'y en a pas d'autres qui ont été confirmées donc la charge Spartan je pense qu'on peut oublier, le ground pound aussi, le thruster pack il en est de même et je pense qu'il y a une inconnue sur le dual wielding à savoir le fait de porter une arme dans chaque main mais je pense aussi qu'il faut s'asseoir dessus. Ce qui fait son grand retour, en revanche, ce sont les équipements type Halo 3. En multijoueur, on pourra en avoir un seul, tandis qu'en campagne, on pourra en avoir jusqu'à 3, en plus du grappin, qui est, rappelons-le, un équipement que l'on n'aura pas au start en multijoueur. Donc tout le monde n'aura pas un grappin dès le début de la partie. Les deux seuls équipements confirmés actuellement sont le grappin et le drop wall, qui est un bouclier qui protège des balles adverses, mais qui permettent de tirer à travers quand on est derrière. Enfin, nous avions pu apercevoir l'an dernier, lors du XGS, que l'on pouvait prendre les bobines à fusion pour les balancer sur les ennemis. Le multijoueur, c'est sans doute la partie du jeu sur laquelle nous avons le plus d'informations, étant donné que 3.43 a pas mal accès sa com à ce sujet-là depuis le début de l'année. Et là-dessus, on a pas mal d'infos en vrac. Alors on va commencer par l'écran scindé. Donc, commençons par dire que 343 a appris de l'erreur d'Halo 5 à ce sujet. On pourra jouer à 2 joueurs en campagne en splitté, 4 via le Xbox Live bien sûr, et on pourra jouer à 4 joueurs en splitté en multijoueur. Rappelons aussi que le multijoueur va être free to play et depuis quelques temps, il n'y a plus besoin du Xbox Live Gold pour jouer en ligne jeu free to play, donc potentiellement tout le monde pourra accéder au multijoueur de Halo Infinite sans payer et sans prendre d'abonnement Xbox Live Gold, qu'il soit sur PC ou sur console. Il n'y a d'ailleurs même plus besoin de rappeler que le jeu sera bien crossplay entre PC et console. Alors on ne connaît pas vraiment les modalités, si la campagne sera tout à fait crossplay, si la cross progression sera active sur tous les pans du jeu, mais là-dessus je pense qu'on peut prendre exemple sur ce qu'est la Master Chief Collection en l'état actuel, à mon avis ça donne un très bon exemple de ce à quoi ressemblera le crossplay sur Halo Infinite. Le multijoueur intégrera un système de défis qui servira à progresser ou débloquer des éléments cosmétiques. On peut enchaîner sur la personnalisation. Alors quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la personnalisation des couleurs. Il n'y aura plus la personnalisation des couleurs principales secondaires comme avant avec des palettes, mais un système de coatings, c'est-à-dire des sets de couleurs déjà tout faits qu'on appliquera sur les armures. Par contre, cette armure sera beaucoup plus personnalisable que ce qu'on a pu voir dans Halo 5, on va retrouver notre personnalisation pièce par pièce, donc le casque, les accessoires de casque, le torse, les épaulières droite et gauche, les genouillères, les gantelets, la ceinture et la visière. On pourra aussi personnaliser ces armes, alors là on ne parle pas d'ajouter des équipements, mais uniquement d'appliquer des coatings de véhicules, d'armes ou encore des pendentifs d'armes. Il y a aussi les emblèmes qui reviennent et là il y aura des emblèmes un peu pour tout, des emblèmes pour les fusils, des emblèmes pour les armures, des emblèmes pour les joueurs qui ne seront pas forcément les mêmes. Enfin la forge sera de retour, on n'en sait pas plus, on sait uniquement qu'il y aura un bouton annuler et rétablir l'action. Et rien que pour ça je suis content, Voilà, c'est pas beaucoup mais c'est déjà bien parce que ce bouton il manquait. Alors maintenant, concernant cette conférence de l'E3 2021 de Microsoft, qui sera à 19h, pour rappel, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Alors tout d'abord, à une date de sortie, le jeu est annoncé pour euh, automne 2021, ce qui est assez large, puisque ça couvre les trois derniers mois de l'année. Mais de manière générale, les halo sortent plutôt aux alentours du mois de novembre, ça correspond aussi à Thanksgiving et au Black Friday aux états unis et il faut aussi rappeler que ce sont les 20 ans de la licence en novembre donc il y a des chances que le jeu sorte précisément pour les 20 ans de la licence. Pour en venir au contenu de la conférence en ce qui concerne Halo, attendez-vous à avoir du multijoueur. Comme je l'ai dit, 3.43 a pas mal axé sa communication sur le multijoueur en ce début d'année, le multijoueur va être free to play, il n'y a plus besoin du gold pour jouer en multijoueur, donc vraisemblablement le multijoueur va occuper une place très très importante pour Microsoft, et donc ils ont besoin de le vendre. Qui plus est, sur l'affiche de l'E3, on peut voir des Spartans du multijoueur, ce n'est pas anodin. Si on aurait eu de la campagne, on aurait eu sans doute une image du Major. Rappelez-vous de, de, de la semaine de communication qui a précédé le XGS on s'attendait à avoir de la campagne, et c'est ce qu'on a eu. Là, attendez-vous à avoir du multijoueur. Alors pour rappel, il va y avoir des flight tests semblables aux flight tests de la Master Chief Collection sur Halo Infinite. Ça avait été une première fois annulé après le XGS de l'an dernier, mais suite au report, ça a été reconfirmé qu'on aurait bien une flight test, au moins une, pour Halo Infinite. Donc si vous voulez participer à ces flight tests qui peuvent tomber très prochainement après l'E3. Euh, on s'attend à ce que ces flight tests tombent dans le mois de juin, ce sont nos pronostics dans le staff, donc faites-le, inscrivez-vous au programme Insider sur halo Point Pour avoir une chance de participer à ces flight tests, ça serait vachement dommage de l'oublier, donc je vous mettrai le lien dans la description pour vous inscrire, si vous n'êtes pas déjà inscrit. La grosse question c'est, est-ce qu'on va avoir des extraits de campagne Est-ce qu'on va avoir de la campagne euh, ça me paraîtrait un peu osé de n'avoir absolument rien en rapport avec la campagne donc euh, je parierais sur un petit quelque chose mais clairement pas le gros de la conférence là dessus enfin dernier point concernant une éventuelle série X et ou série S aux couleurs de Halo Infinite et eh bien pour rappel si on prend Halo 5 Halo 5 la console a été annoncée fin août lors de la Gamescom 2015 et non pas le 3 2015 donc si vous attendez une éventuelle édition spéciale Halo Infinite, il va falloir patienter, je pense, ça me paraîtrait bizarre que ça soit annoncé à l'E3. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de tout ce que l'on sait d'Halo Infinite et ce à quoi on peut s'attendre à cette E3. On va très prochainement vous sortir un Halo News pour récapituler plus en détail la couverture d'Halo.fr pour cet événement, qui est vraiment le gros événement de l'année, donc... Comme chaque année, on sera là, on le couvrira en amont, on le couvrira après, on en discutera longuement après. Et cette année, on devrait couvrir cet événement sur Twitch. Mais je ne vous en dis pas plus, euh, on vous donnera plus de détails prochainement. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bien entendu, vive à l'eau